Mais non! Bon Mais non! 3, 2, 1! Il a crevé, mec! <rire> oui! 3, 2,! <rire> oh, pas le vélo! <rire> Salut! Salut! Yo les gars, c'est Olien Fontenoy, J'espère que vous allez bien. Je suis avec Scout de Street. ça va mec. Hey, salut mec. Yes. Aujourd'hui, on va reprendre un concept énorme. The floor is lava. Forcément, vous le connaissez. À chaque fois qu'on va dire, Hey, Antoine, the floor is lava, il aura 5 secondes pour monter sur l'obstacle le plus proche qu'il va trouver. En gros, il va pouvoir monter sur n'importe quoi. faut juste qu'il touche pas le sol, car le sol, c'est de la lave. T'es chaud, Antoine. Voilà, bah, il a déjà commencé à regarder. Hop, voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Ok. Si vous kiffez ce concept, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et vous pouvez aller suivre aussi la chaîne d'Antoine. Allez, c'est parti, on attaque. On va se lancer un the floor is lava chacun. On peut pas vraiment enchaîner en C'est chacun son tour Voilà, enfin, ouais, voilà c'est ça c'est à la cool On, on se balade Je vous ai pas dit on est sur le campus de Grenoble C'est l'été il y a personne donc on est tranquille On seul. va pouvoir retourner le campus C'est parti premier défi Bouf Yeah boy Vas-y un petit oui. whip pour l'échauffement oui. oh, Yeah Oh t'emballes pas Nico, Antoine The floor is lava <rire> 5 4 3 2 Yes bon. Ok on valide On peut monter non Ok on a le droit. T'es en hauteur veux. Tiens, autant. Ça va, c'est validé. On est tranquille. J'aurais ouais, pensé à la poubelle, peut-être que tu ah, sauteras dedans. Oh, dedans. Je pensais que tu allais monter dedans. Je l'ai même pas vu, mec. <rire> ah, vas-y. Allez, go. Vas yeah, voilà, yeah, yeah, yeah. Oh là là, mais il est chaud. Oh là là, là, là, là, là, là. ça prend de la vitesse. Ça freine et ça s'envoie. Oh là là, on adore. Il va nous faire un petit truc. Yes. The floor is là-bas. 5, 4, 3, 2, 1. Oh là là, mais c'est plus que validé, c'est magnifique! On adore ça! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Tu comprends? Ouais, ouais. On va t'en trouver un bon là! En vrai, on est stylé là, le campus il est à nous! Ouais, à la cool, hein. Tout seul! On est ouais, tout seul! Ouais. Antoine, le est là-bas! Ouais, ouais, ouais! Ok, <rire> allez! Yes! Ah. Ouais, <rire> c'est validé! <rire> c'est grave validé! Oh, j'ai pris le premier truc qui avait devant moi! <rire> T'arrives à faire un trick là-dessus là? -dessus, là Genre grave, ouais, je je fait, un... fait, fait un petit truc! Yes okay, <rire> C'était quoi que tu voulais faire Propre Solide Oh putain La voiture mec Excusez-nous Excusez-nous C'est <rire> moi Hop hop Mec il a failli se faire écraser okay. dès le début <rire> on, va on va arrêter les figures pour l'instant Allez c'est reparti mon gars tour, on, allez. Allez, on aime le calme, ça fait plaisir ça bien, Allez, il est là, ce spot hein Yes! Je fleurisse là-bas! 5, 4, 3, 2, 1. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est trop chaud! T'es pas resté longtemps, mais je te le valide! Je te le valide, je le valide! On essaie de rester un peu plus longtemps, monsieur Fontenoy! Ok, ok, ok, là j'aurais brûlé les pneus, on va dire! Ouais, allez! Pour cette fois, c'est bon! Oui. T'arrives les manioles ou pas? Genre les manioles? Ouais, ouais, ouais! Yes! Franchement, pas mal! Oh, oh chaud! C'est sais bon pourquoi? Oh! Il est yep oh oh et hey, Antoine ouais tu le là-bas 5 4 3 2 1 ça compte c'est validé ah, c'est mon gars tu as dû te déchiqueter les jambes ah ouais là mais on l'a réussi yeah. tu me ferais un petit stoppie là okay. C'est quoi, c'est la roue en avant oh là là. Mais je comprends pas, comment il fait pour pas tomber Comment tu fais pour rester droit et pas tomber en avant Moi, je fais ça, je me prends la, la tête la première... Euh, direct, mec Yeah, yeah, yeah Yeah On va attendre un peu, parce qu'ici, il y a plein de spots. Il peut monter oh. sur tout. C'est pas marrant, c'est pas marrant. Yeah. Ok, The Floor, il se va. 5, 4, 3, 2, 1... Et... Vas-y, vas-y, c'est bon, il est validé. Ouais. C'est validé. Il est good. Oh là là, mais il s'arrête pas, il s'arrête pas, il arrête jamais Oh là là, j'adore, j'adore. Viens, on essaie ça. Bien. Bah, tu sais quoi, j'enchaîne. Je florise là-bas. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais. Ok. pas celui-là que tu voulais, je sais. Ouais. Est-ce <rire> qu'il est voir, bon, Antoine attends. attends. Il Je florise là-bas. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! <rire> bon, va ouais, moi j'aurais voulu que tu le fasses avec la trottinette quand même. Hein. Okay. Bah, euh, là on le verra okay, pour le prochain. Okay. Après, après. Après? Eh, Petite esquive, the là lava un petit trick là-dessus. Ouais. Ok, au calme, Woo au calme. Okay. <rire> Validé. Vas-y, moi je te fais genre euh, celui-là, je prends l'élan et je saute sur le deuxième. Bah il y a un poteau au milieu, bah, c'est compliqué, mais <rire> <rire> déjà déjà deux. <rire> Allez, regarde ça. il hey, y a un bon petit 2 euh, mètres. Avec lui je me pose plus de questions. S'il si dit qu'il le fait, c'est qu'il le fait. Même si j'y crois pas Ok bah ouais oh oh Mec Mec T'as grave accroché Regarde il y a ta trace mec Il y a ta trace sur le truc J'étais pas chaud du tout <rire> Oh j'étais pas prêt mec Attends je te le refais J'avais tellement confiance en toi Je l'ai pas vu comme ça Il y retourne il y retourne oh Franchement rien N'a dire. Yeah. Yeah, On va rester un peu sur le spot, il est cool là non Yes. Par contre, il y a une règle dans The Floor Is Lava c'est qu'on n'a pas le droit de monter deux fois sur le même obstacle. Ouais, pas le droit. Ouais. Pas le droit même de prendre celui que l'autre a utilisé. Ouais, c'est okay. ça, il faut changer un petit peu. C'est-à-dire là. là, si je te dis The Floor Is Lava 5, 4, 3, 2, 1. Yes <rire> Fallait peut-être y rester, on avait dit. Comme toi, là, tu ouais, peux... Voilà, t'es monté, t'es monté. Ouais, genre, ça va, ça va, ça va tranquille. Jolie <rire> la poubelle. Bon, bah, je fleurise là-bas aussi. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, Il est chaud, il est chaud, mais j'ai pas envie de te le valider parce que t'as pas le vélo. Ah ouais, merde. T'as pas le vélo. Donc, Allez. non, c'est pas validé, c'est pas validé. Bon, je dois retrouver un autre alors. Parce que, ouais, hein, on est en vélo, le but c'est de prendre le vélo et la ouais. trochinette à chaque fois. Je le tiens dans les mains, moi, à chaque fois. Ah, ok, ok, ok. Tant que tu l'as avec toi, c'est bon. T'avais vraiment monté, genre, sur les barrières noires là, ça glisse à mort. Non ultra chaud ça Ah ça ça glisse non c'est un coup à se casser un peu la gueule non t'es chaud vas-y un petit défi là tu restes et tu repas ouais, ouais, en arrière un peu. ouais je vais quand même l'essayer yeah wow stylé <rire> j'essaye avec le vélo vas-y je le sens bien je vais essayer de les enchaîner il va me mettre à l'amende oh. il va me mettre un tuto regardez c'est sûr c'est sûr Wow. Mais mec, mais mec je suis sûr que je peux les ordiner, Mais non, arrête, arrête Eh hey, je veux te garder en vie moi Tout enchaîné Allez là tu peux le faire, je crois en toi Yes, 2, 3, 4 Mais non, mais non Mais non oh. Oh. Mec T'en as fait 5 Qu'est-ce que tu penses que je peux tout faire Allez, défi la vidéo, faut que tu le fasses là. Une bonne barrière comme on les aime, tu peux réussir, elle est faite pour toi Aurélien. Regarde, elle t'appelle, elle t'appelle C'est là Yeah boy Ok, wow, wow, wow. <rire> oh, non. oh non, oh putain, j'ai crevé Oh non, mec ah, oh, j'ai crevé Oh, oh non, oh, ça tourne chino. mal Oh, ça tourne mal dans cette vidéo, j'ai crevé Il a crevé, mec Tu sais que la... c'est la... la première personne au monde que je vois Qui casse, qui... Qui... qui crève devant là, moi ouais. <rire> J'avais jamais vu un vélo crevé ouais. C'est stylé le bruit Mais bon, ouais, ça, nous... Mais trop, mais ouais, bon ça nous tue euh... la vidéo bah, On va aller changer ça, il hein. n'y a pas le choix ah. je... Non, pourquoi mec, pourquoi c'est bon j'ai changé la roue On peut repartir les gars On est bon Ouais c'est bon j'ai réparé Bon bah Enfin réparé mec oh hey, Tu sais quoi tu m'as fait attendre Je fleurise là-bas mec 5 4 3 2 Non non non 1 Mec C'est mec. Bon validé C'est validé <rire> Il est trop chaud, mais il y va direct quoi. Ah, il s'en fout. C'est validé parce que c'était marrant, c'était original. Oh là là, mais qu'est-ce que j'adore ça, mec. Vas-y à toi, vas-y, je vais t'en trouver un. Vas-y, on va un peu plus loin là-bas, il y a des trucs à faire. T'arrives à sauter par-dessus la rue là, comme j'ai fait Un petit high jump contest. Yes, le bunny. Yeah Oh non, avec la trotte Et. Pop Yes Là, on a pu faire des petites barrières, mais rien va être sympa, on les a déjà faites ces barrières. On connaît maintenant, on connaît, on connaît. Eh hey, Antoine, the floor is là-bas. 1, 2, 3. 4 5 Trop tard, Trop tard Tu avais peut-être le choix. Avec un autre, on te laisse. Antoine Oui. The floor is lava. New challenge 1, 2, 3, 4, 5 Yes Ça va, c'est validé. C'est validé. Validé. validé. Le coup de on, on garde le vélo ou on garde la trotte, c'est quand même plus simple avec toi. Hein. Parce que moi, ça aurait été chaud de faire ça avec le vélo. Le, le relevé, c'est un peu plus compliqué. Donc, es galère, ouais. Allez, on Fais-moi un petit saut là-dessus. Yes Yes. yes, yes, yes, regarde, essaye de faire de celui-là au petit, yes, Eh ah. hey, mec, oh trop cédé, ah. tu vois t'as utilisé ces deux-là donc t'as pas le droit, je fleuris là-bas, 5, 4, 3, 2, 1, 0, oh c'est validé mec, oh c'est validé, c'est validé, ah, T'es trop chaud. Je pensais que je pensais que j'allais la voir. Je t'ai fait monter sur les deux trucs, mais au final. Vas-y Je connais des trucs là-bas. stylé. Ah, ah, ouais, mais quand tu connais, j'aime pas. Ça, ça sent la merde quand tu connais, tu vois. On en a retrouvé un. Presque ouais. pareil que tout à l'heure, mec. Mais pas arrondi. Presque pareil. Ouais. Un peu plus plat, donc ça va être mieux pour moi. Mais il y en a plus. Si j'arrive à tout faire. Tu penses que, mec, il et... y a moyen, tu penses Il y a moyen, je pense. Mec, ce serait beau. Regarde tout ce qu'il y a. J'aimerais bien le voir. Yes, Allez. yes, yes, ça y va. Oh, oh, ok. 1 2 oh, oh. mec. T'es beaucoup plus stable que tout à l'heure. Ouais, allez -vous. Mais non, yes. mais non, mais non, mais non. Mec T'es trop trop chaud Oh là là là là, j'adore Parfait Oh là là Vas-y, on continue C'est plus que validé Je le prends, vas-y oh. Papa, pa, là Swaggy Yes Oh, oh le kangourou Swag, il t'arrête pas le gars Eh hey. Antoine, the floor is lava 1, 2, 3, 4, 5 Ah oui, c'est propre C'est validé, c'était voulu ça C'est validé de... <rire> ou pas Ah ouais, c'est carrément Mais validé heureusement qu'il y avait rien à l'intérieur hein. <rire> ouais, putain, imagine, un vieux sac dégueu ouais. Là je te pousse, attends, fais voir, Attends, on te fait rider. Eh hey, mec oh, <rire> Ok ok Let's go! Oh. Vas-y, hey. Antoine, wow. Antoine, The Floor is là-bas. Go, go, go, go! 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Validé! Hey. Oh. Oh. hey boy, The Floor is là-bas. 5, 4, 3, 2, ah, ouais, bon, raté <rire> Tu l'as voulu celui-là C'est ça, je me suis dit, allez, vas-y, mais... Bah non, mais non Salut, c'est vide, il n'y a rien dedans. Oh les, c'est les cours, là. On dirait trop, c'est abandonné. C'est abandonné, mec. Mais... Yeah Hihi -hi. Hey, hey, go. hey cool. Attends-moi, je roule moins vite. J'ai une trottinette. C'est pas un seul tout lisse. The floor is lava. 5, 4, 3, 2, 1... Et c'est raté Non non c'est raté, je ne peux pas l'accepter celui-là Pas beau, flor fleurise là-bas 5, 4, 3, 2, 1... Bop Prof Zone de trial Vas-y t'arrives genre en mode trial, tu sautes sur la roue arrière de plomb en plot comme j'ai fait tout à l'heure là. Mec j'ai jamais fait ça. Trial, même. trial trot. Ah, sur l'avant, vers l'avant Celui-là, celui-là -là, celui -là. T'es genre comme moi sur la roue arrière T'apprends trop de trial c'est maintenant Sur l'arrière Voilà non, Mais ça y va C'est pas fait pour Mais ah, si de Là on est sur du freestyle classique C'est pour les filles Ah bah alors fais du freestyle Vas-y fais-moi un petit truc freestyle Ok, ok, ok C'est validé Ville les gens directement directement un fleurise là-bas 5, 4, 3, 2, 1 Allez! Oh là là, mec, à la dernière seconde! Allez, monte là-haut, monte là-haut, tu peux le faire! Mec, si t'arrives à monter, mec! Oh do dommage, dommage! Yes. yes! Yes! Yes! Yes! Oh là là, mais je suis fan! Qu'est-ce qu'il veut nous faire? Oh, tu, tu m'as fait rêver! Je rêve, mec, c'est magnifique! Ouais, mais le tuto n'était pas obligatoire! Hein? Bon, bah, je, je vais y aller! Salut Aurélien! À la prochaine! You know? Ce floor là-bas! mais Un, Mec, t'as déjà tout tuto? 3, 4, 5, BUP La figure ne compensera pas. Non, ça n'a pas marché Vas-y, j'ai un super truc pour toi. On trace là-bas, tu verras. Vas-y, par-dessus. T'es chaud oh. ah. En vrai ça passe, hein Tiens, il manque rien et tu okay, la penses quoi, quoi je vais essayer un truc, Vas-y, ça passe. Ah oh merde! <rire> <Ça> <rire> en vrai, ça passe, je suis sûr! Un poil plus à gauche! Ça passe? Ouais, je suis sûr! On refait? Vas-y! Ah non, c'est pas ça! <rire> Peut-être pas! Ok! <rire> Limbo trottinette! Ouais! Ah Yes! <rire> <rire> en vrai, je suis sûr, ça passe! Ah, tu veux le voir passer? Ah, je veux vraiment le voir! <rire> oui! Yes! <Okay>. Perfect! Je <rire> dirais plutôt. Un petit, fleurise là-bas. 5, 4, 3, 2, 1. Oh là là, avec le petit stoppie sur le banc comme on adore. Yay Mais je pourrais enchaîner. Fleurise là-bas. 5, 4, 3, 2, 1. Mouais. Mouais. Un petit. Il est petit et mignon. J'aurais pu le faire avec toi en faisant the fleurise là-bas. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais Ok, oh c'est validé, c'est validé, ça ne touche pas. Il s'est brûlé les couilles. <rire> ça brûle, hein ça brûle. T'es pas prêt pour le pole dance encore hein. Vas-y, fais-nous une petite démo de pole dance. <rire> oh, faites-en un gifle. Fleurise Lavin 5, 4, 3, où est-ce qu'il va 2, 1. <rire> Oh, je valide, mec! Ouais, les tractions, les tractions, les tractions! Oh là là là là là là là là là! Mec, ouais, grave! Ok, bah c'est pire que validé! Mec, tu trouves des endroits, mec! Why? Moi, ça, traction, je fais pas! Ah ouais? Non! Non! Ouais, pourtant, euh... Antoine, de florise là-bas! Peut-être tu peux en faire une là, 5, 4, 3, 2, 1! Ça touche pas! Ça touche pas! C'est mort. Bon. Attraction! <rire> yes, <Une fois> <rire> T'es prêt pour Ninja Warrior, c'est bon Ninja Warrior, c'est à moi J'aimerais bien dire un petit Floris lava 5, 4, 3, 2, 1 Et sur la table de pique-nique, on adore ça Oh là là, en plus ça fait des figures, mais qu'est-ce que j'adore <rire> hey, Mec, Antoine Sur lava, sur le tram Sur le tram, sur le tram mec 5, 4, 3, 2, ah! Ah, oh, ça aurait été magnifique! Tu imagines, tu t'accroches au tram! <rire> trop stylé! <rire> On va aller en trouver un! Hein. En vrai, il fait trop chaud! Oh, Salut! Comment tu trouves le campus de Grenoble? C'est joli! Oh, C'est un campus, hein! C'est un campus! Ah, la cool, hein! Ouais! Parce que. Le fleur, il se lava! Tac! Pourquoi il y a 4, des poubelles devant? Toi 3, 2, 1! <rire> yes. C'est validé! Mais bon? <rire> On ouais, est si bon! T'aimes bien les poubelles, toi! Yes! <rire> Je fleurise là-bas, 5, 4, 3, 2. C'est validé, mec. T'as vu, on est bien dans les herbes On s'étouffe, monsieur. Non, on regarde pas tout loin. Je me suis pris ça, mon gars, les rosiers. Ça m'a piqué. Ah, ouais, mec. Bon, bah, hein. Maintenant, faut sortir de là. Faut assumer. Oh, la jambe, elle est restée accrochée. Ça va ouais, Je te dire, hein. Je fleurise là-bas, tac. 4, 3, 2, oh oui, 1! Perfect! C'est énorme, c'est quoi ça? On découvre des trucs, c'est genre un espèce de campement clandestin. Trop stylé ces pierres là. Oh, énorme! Soyyy, tu me fais un tricks là sur le genre le machin là? T'as déjà fait un truc? Je te connais pas. Oh, Vas-y. Ouh! Wow. Oh. Yeah, yeah, yeah. Attends, attends, moi je dirais. Ah, c'est tricks sur le même. Toi, VS, moi sur le même sweat. qui fera la meilleure figure? Ah. Ne me déçois pas. Yes. Ouf. Oh là là. Oh. Allez, refais, refais, refais. Euh pas freestyler mais ça fait quand même des 360 mec hein. <rire> Perfect J'aime bien le je suis pas freestyler -free hein mais euh... Je suis pas freestyler Ok c'est ouais, sûr que c'est pas pareil, pareil. C'est différent C'est pas les mêmes tricks C'est pas pareil Est-ce que t'appelles ça des tricks euh, ouais Ouais ça va Ou euh, des figures en français Des figures en ouais. français ouais. Mmh. Mon gars, Et est-ce que t'appelleras Est-ce que, que t'appelles ça aussi euh, Floris Lava? 5 4 3 2 1 <rire> C'est perdu <rire> C'est perdu <rire> <rire> en vrai, je suis pas sur le sol oh, Ouais mais non, sais moi j'accepte pas, pas, pas ça mec Regardez, non franchement, non Je, je, je ouais, n'accepte pas, cool. pas, au pire c'est à vous de voter Est-ce que ça, est vous l'acceptez ou pas ah oui. Eh. Moi je dis non, non on les laisse choisir ou pas Ouais, On les laisse choisir, ça va <rire> l'idée ou pas <rire> Mec, mais tu, tu raides sur tout Et n'importe quoi, bon bah, et si je te faisais Un petit fleurise Lava bas mec oh non. Euh... Allez, bah 5 4, ah, ouais, 3 Mais non, mais non, mec sur la poste Eh <rire> hey, Tu de perds de rien de toi de Avec de la petite caméra, de bonjour Salut <rire> C'est validé mec, je valide à fond, 100% Bon mec tu me dis, hein, si t'as du courrier à poster, moi je te, je te le poste, il hein. n'y a pas de souci. Ah, mais toi, mais tu voulais le poster Comment T'as une petite tête sinon pour moi C'est quoi une lettre euh, Une lettre où il y a écrit euh, The Floor Is Lava dessus. 5, 4, 3, 2, 1... Non pas le vélo <rire> oh mais ça va mais... Oh s'est c'est pété l'offio. <rire> ça va... Qu'est-ce Qu que t'as fait Pourquoi t'as voulu okay. monter Not perfect You lose Oh c'est un slider mon gars Pardon, ça va on l'a pas abîmé, t'inquiète. Ça va, ça va il est, il est en bon état <rire> On continue mec ouais, on continue <rire> Ok ça dérape, ça dérape un petit deuxième Oh là là mais qu'est-ce qu'il en qu'il qu enchaîne ce, ce floris là-bas Oh là là 5 4 3 2 1 Mec un petit tricks en sortant d'ici Une petite descente ou pas Wow Oh là là mec Mec ça, ça, ça roule en plus de ouf non ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, en wow. fait, si, si. <rire> tu as risqué ta vie. Ah ouais, grave, il me plaît, il me plaît bien ce concept. The floor is lava, obligation de monter dans le tram. T'as 5 secondes pour monter dedans. 5, 4, 3, 2, 1. Faut monter, faut monter. C'est validé, c'est validé. Ah euh, non, bah, il est ressenti. <rire> faut le sortir, non Ah <rire> bah, eh, uh -huh. hey, Antoine, The floor is lava. Dans le tram, dans le tram. Dans le tram Il est bloqué dedans le con Qu'est-ce qu'il fait Salut Salut Salut Il est con Le con Oh là là merde Salut Le con il est resté bloqué dedans porte quoi Vas-y je vais aller le rejoindre au prochain arrêt Ok l'objectif c'est d'arriver avant Antoine Au prochain arrêt de tram Ça va être chaud les gars a mon avis, il doit être là-bas. Il doit avoir un arrêt tram. Voilà, on le voit là-bas. On voit le tram là-bas. Oh toi il est là-bas. Qu'est-ce que as foutu Ça m'a mis d'argile. <rire> C'est grave. Oh j'ai oh fait à ouais la mort pour venir te chercher Ah oh ouais mec je m'y attendais pas je pensais que Ouais, je, je, je, je <rire> croyais que t'allais faire Bah déjà une fois que je suis rentré dedans je, je m'attendais pas du tout tu sais, la porte elle s'est fermée le bon sais Tu moi je suis rentré dedans pour rigoler Et au final regarde ce que ça m'a fait Oh j'ai dû faire 3 euh, bornes pour venir te chercher Ouais Je suis sec Alors là mon gars celui-là il est pas validé Celui-là il est validé mon gars Il est validé celui-là quand même Yes Bon je crois qu'on va s'arrêter là hein, Sinon on va finir euh, le mec dans un train euh, des conneries il va monter sur des voitures Ça peut partir beaucoup trop loin Du coup les gars si vous avez kiffé ce concept et vous voulez un épisode 2 vous lâchez des gros pouces bleus Vous allez suivre Bien sûr la chaîne de Scoot de Street parce qu'il a été au top dans cette vidéo là. Vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne. Vous cliquez sur le petit bouton rouge qui est en bas à droite. Et je vous dis à lundi prochain comme d'hab. Ciao les gars. Ok les gars maintenant c'est à vous de vous abonner à lâcher le gros pouce bleu. Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible. C'est sur aurélien.com.fr. à la semaine prochaine. Ciao.